Bonjour, depuis le CHUDI, on vous fait un petit message totalement improvisé avec Arnaud Scherperelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le point sur le projet qui est donc à nouveau en route pour une traversée prévue du 22 au 28 juillet. On a fait le point également sur les dons et on tient à vous remercier du fond du cœur pour votre engagement à nos côtés. Euh, par le biais de Challenge France c'est une somme de près de 20 000 euros qui a été récoltée pour euh, le, les travaux de recherche menés par euh, Arnaud Cherperel euh, Arnaud tu veux bien nous expliquer à quoi servent ces fonds et comment ils sont utilisés euh, Oui bien pour... sûr ironique, bah, je profite de cette petite vidéo incontue pour déjà dire un, un énorme merci à tous les donateurs, hein. c'est vraiment un un geste qui touche énormément les patients, les, mal les, donc les malades, leurs familles et puis les équipes de, de cliniques et de recherche. Hein. Et donc, euh, en gros, on a deux axes d'utilisation de vos dons pour faire simple. Il y en a un qui est vraiment l'amélioration quotidienne quotidien de l'accueil des malades et de leurs familles dans le service. Donc avec des petites intentions, ça va de la décoration, à des, des meubles pour mieux les installer et puis également des petites choses pour leur donner des, des plaisirs de, on fait des jus de fruits pressés, du café, des petites viennoiseries, des choses comme ça de simples, de temps régulièrement, qu'on fraîche et puis de l'autre côté bah c'est évidemment la recherche donc là on a plusieurs axes de recherche toujours dans le domaine notamment de ce qu'on appelle l'immunothérapie hein, euh, pour réveiller les défenses naturelles contre le cancer et là on a un essai dont je vous avais déjà parlé avec Véronique, qui est d'associer dans la plèvre on fait ce qu'on appelle de la thérapie photodynamique, je traduis très simplement c'est à dire qu'on va avec de la lumière à une certaine longueur d'onde, on va stimuler les cellules tumorales. Et après, quand elles vont commencer à mourir, on va donner en plus un traitement d'immunothérapie pour stimuler encore plus les réponses, la défense naturelle de, du malade pour mieux répondre contre le cancer. Et donc ça c'est un essai, c'est une première mondiale qui démarre ce mois-ci à Lille, grâce à vos dons notamment. Merci beaucoup encore. Merci, euh, on compte encore sur vous, ça continue et euh, à bientôt. Merci, à bientôt.